Salut à tous, aujourd'hui on va conclure notre parcours sur les trois kits de conversion de Star Wars X-Wing V2. Avant donc de passer à la dernière version qui est les racailles et les scélérats, je tenais à remercier face au jeu qui m'a permis de vous en faire la présentation. Allez, t'es parti, on va euh, regarder ce qu'on a dans euh, ce racaille et scélérat. Je vais aller un petit peu plus vite que pour euh, les deux euh, autres kits. Pas que je veux manquer de respect euh, des racailles et scélérat, mais ce que je voudrais, c'est passer un petit peu plus de temps sur, euh, sur la conclusion. Euh, Qu'est-ce qu'on va retrouver dans, son kit, dans ce kit-là Comme d'habitude, on va retrouver des cadrans hein, qu'on va regarder ensemble. On va retrouver les cartes pour les vaisseaux. Les euh, nouvelles bases au niveau des socles et les cartes d'amélioration, d'accord euh, Au niveau euh, des, des bases euh, moyennes, puisque vous savez qu'il y a une nouvelle version, une nouvelle taille en fait qui est définie, qui est la taille moyenne, bah là aussi on en a euh, 4. Alors pour le coup, euh, contrairement à l'Empire où il y en avait plus, qu'il n'en fallait, et eh bien cette fois-ci, euh, il n'y en a pas assez, puisque vous le verrez, il y a plus de vaisseaux qui sont passés en taille moyenne que euh, ce que j'imaginais. Euh, au niveau des cadrans, on va se retrouver avec euh, deux euh, cadrans pour euh, le bombardier euh, Scround euh, 3 pour euh, le chasseur euh, Kinrax. J'ai du mal avec les noms de Scélérat. Vous pouvez pas imaginer à quel point je vais galérer. <rire> 2 pour euh, le chasseur euh, Kimoglia. Voilà. En plus, je lis de travers. Hein. Il faut savoir que je, je suis là, moi. Voilà, vous euh, 4 pour le Z95. Ouf. Je trouve que là, il y en a assez. Hein, euh, C'est vrai qu'on a quand même tendance... Pour Z95, ça me paraît bien. Donc je pense qu'il y a assez de roulettes pour les Z95, c'est plutôt sympa. Euh, Chasseur stellaire euh, du Protectorat 3. Euh, pour le Tosh, euh, on a euh, 2. Pour le 290, euh, on en a 2 également. Pour g 2002 2. Pour l'Intercepteur M3A, 4. Pour le Mist Hunter, 2. Pour le Punisher euh, 1, 2. Euh, pour le Quad Jumper 3, oui, je pense qu'on aurait peut-être pu répartir ça ailleurs, parce que j'en vois mal 3, mais c'est pas mal. Le Shadowcaster 2, le Slave 2, c'est vrai aussi. Euh, le Star Viper 2, peut-être un peu limite là, il aurait peut-être fallu en avoir un petit peu plus. Y-Wing 2 aussi, un petit peu, un petit peu léger, euh, là aussi, même si bon le Y-Wing est plutôt joué, euh, joué avec un titre. Donc, euh, donc voilà, information très très très importante au niveau euh, des cartes, cette fois-ci euh, ceux qui sont sur la boîte sont bien présents, je vous rappelle que euh, j'avais eu une petit, un petit coup, de, petit coup de foudre on va dire, hein, un petit coup de, de foudre mais pas dans le bon sens, hein, un petit coup de tonnerre euh, dans le fait que ben, à la fois dans le kit des rebelles et le kit de l'Empire, les as de la rébellion et les as de l'Empire sont en couverture et ne sont, pas, ne sont pas dans la boîte, je trouve ça un petit peu mesquin, euh, là euh, ils y sont, voilà, donc je me suis tout de suite jeté dans les cartes et je peux vous confirmer que euh, vous pourrez jouer vos Z95 et vos, euh, vos Y avec les personnages attitrés euh, de la boîte des ennemis publics, merci FFG Allez on passe au contenu Bon alors au niveau des cartes, on a 99 euh, cartes de vaisseaux qui sont, euh, qui sont présentes. Euh, on va retrouver également 167 cartes d'amélioration, euh, titre euh, et vice-versa. Là cette fois-ci, à différence des autres kits, je ne vais pas vous les présenter parce qu'en fait, excepté les actions euh, jumelées, il eh n'y ben, a aucune carte qui euh, a la charge, en tout cas j'en ai pas vu, et euh, aucune carte qui euh, utilise la force. Alors vous allez me dire c'est normal, les scélérats, ils n'utilisent pas la force. Ça aurait été sympa, je trouve, de faire intervenir, euh, peut-être, de donner la force à certains personnages. On en on y reviendra dans la conclusion. Je pense que ce sera plutôt pour, pour voilà, les vagues qui vont venir. Je pense que de toute façon, tous les secteurs, hein, que ce soit l'Empire, que ce soit les rebelles ou que ce soit les scélérats, auront droit à un petit peu de force. Parce que finalement, il n'y a pas de raison que les Jedi soient toujours... Enfin, euh, les... Pas les Jedi, je dis n'importe quoi. Ceux qui usent de la force euh, soient, toujours, euh, soient toujours des gentils. D'ailleurs, dans l'Empire, c'est des méchants. Mais ce n'est pas forcément des Sith, ce n'est pas forcément des Jedi. Le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Les socles, hein, les socles de taille moyenne, donc comme je vous l'ai dit, on, en va, on va en retrouver 4. On, on retrouve les punch pour vous éclater les pouces et vous faire une, une bonne partie, une bonne, bonne après-midi à, à monter des, des cercles d'évolution. De, et puis on retrouve encore ce petit flyer là qu'on va quand même. Regardez assez rapidement ensemble euh, Donc euh, il contient euh... Alors ce que je trouve dommage dans ce petit flyer là Qu'ils ont rajouté c'est que Ça a été sympa de mettre des gabarits voilà, hein, on est avare hein, de gabarit, hein, mais bon. Alors vous savez, en fait, ça, ça contient des cartes qui sont sorties, en fait, dans les versions euh, V2. Et comme pour les scélérats, euh, dans la version V2, en boîte starter toute seule, il euh, y a déjà un slave qui est sorti, et puis il euh, y, euh, y a déjà un chasseur fang. Et bien, vous avez les deux cartes qui sont, qui sont dans ces boîtes, qui sont présentes. En l'occurrence, euh, Joy euh, Rekhoff et euh, Koshka Frost. Pourquoi il les appelle comme ça <rire> Ça me fait du mal euh, Et puis, euh, et puis on, a, on a Une carte maraudeur euh, Voilà une carte maraudeur Qui vous est, qui vous est ajoutée Ce qu'on remarquera et qu'on va voir là maintenant Au niveau des socles c'est que le slave Est passé en taille moyenne C'est pour ça que je disais que 4 c'est pas assez Parce que vous allez voir il y a beaucoup de vaisseaux Qui sont passés en taille moyenne Et puis il faut que je grinche un petit peu sinon c'est pas marrant Allez, je vous propose qu'on survole ensemble assez rapidement euh, donc euh, les plaquettes pour vérifier qu'il n'y a pas trop de, de soucis, notamment des petits, euh, des petits soucis d'impression éventuellement. Non, ça, ça, ça n'est pas arrivé, je vous le dis tout de suite. Alors euh, voilà, bon, alors au niveau euh, des grands de taille, hein, on, on garde les vaisseaux qu'on connaissait déjà, hein, euh, Bosque notamment, euh, Sabine avec son, son grand vaisseau, Dengar, ok. Par contre Boba Fett avec son slave hein, et toutes les versions attenantes, on le voit, euh, ça passe en taille moyenne. Je vous rappelle qu'il y a euh, le bull high sur tous les vaisseaux euh, dorénavant, hein, ça c'est également très important. Et puis vous avez des arcs de tir. Alors là vous avez vu on a un arc de tir un petit peu particulier, c'est à, à voir dans les règles, euh, voilà donc sinon vous avez les angles de tir qui sont, qui sont spécifiés, donc le double angle de tir puisque maintenant je vous rappelle qu'il n'y a plus d'arc de tir à 360 degrés. Et évidemment c'est recto verso et de l'autre côté on ne retrouve pas normalement les mêmes vaisseaux. Ici, on aborde la première des, euh, des plaquettes qui va vous donner des pions. Alors, ça, c'est marrant parce qu'ils ont dû toutes les imprimer de la même façon, bah, oui évidemment. Et donc, du coup, bah, vous avez des pions de force alors que chez les scélérats, il n'y a pas de force. C'est sympa, vous aurez vos pions de force alors que vous ne jouez pas la force. Et puis, euh, vous avez des pions de charge. Alors, il n'y a aucun vaisseau qui euh, a de charge native. Mais entendu, les charges, vous allez les retrouver dans les cartes d'amélioration. Hein. Donc, pas de panique de ce côté-là. Euh, vous allez quand même utiliser ces pions de charge, voire même plus que jamais en mettant Scélérat, parce que toutes les bombes que vous allez larguer, il y a des chances. Les pions de renforcement, les pions de calcul, hein, ça, on a vu que c'était une des nouveautés. Les pions de déchargement, les pions de brouillage. Ici on a euh, IG-88 hein, avec son vaisseau qui passe en taille moyenne. Ici on a euh, Delan euh, euh, Oberos hein, euh, qui euh, était normalement le seul vaisseau avec un Bull-Eye et qui du coup passe en, en taille moyenne. On a cette espèce d'horreur là, le vaisseau de Zucus. Qui, de mon point de vue, est le vaisseau le plus moche qui existe dans tout l'univers de Star Wars. Et il a fallu que ce soit celui-là qui nous sorte euh, au niveau du jeu. Il y a un mec qui est super haut placé euh, à FFG aux états unis ou, ou chez Disney. ou maintenant c'était pas racheté par Disney à l'époque. Bref, en tout cas, il y a un mec qui est super haut placé quelque part. Et qui a dit, Ah, j'adore ce vaisseau pour qu'on le sorte. Mais il y a que lui qui l'aime. Est-ce qu'il est... Euh... Enfin, graphiquement, il est juste... Il est juste affreux. quoi. Je comprends pas ce vaisseau. mais Et en plus, je suis pas tout seul. Donc, je suis rassuré. Euh, ici, bon, on a le capitaine, capitaine Nîmes qui passe également en taille moyenne. Vous voyez, on a que 4 socles moyens. Puis là, il y en a 1, 2, 3, 4. Et puis, avec le slave, bah, ça fait 5. Donc, euh, il, y en a, il y en a de toute façon pas assez. Il va falloir en racheter. Il y a un business qui va se lancer. Allez, recto verso. Pas de problème d'impression de l'autre côté. Les pions de force et de charge, c'est rouge. Ici, là, on va retrouver... Euh, nos plaquettes de vaisseau classique hein, avec euh, des Y euh, avec euh, des petits bombardiers euh, euh, voilà il hein, y, a, y a tout ce qu'il nous faut euh, Z95 euh, Viper euh, voilà c'est la fête recto et verso donc là de toute façon voilà au niveau plaquettes euh, ouais, peut-être vous pourrez me dire que vous en manquez mais j'ai du mal à le croire voilà j'aurais vraiment du mal à le croire Ici, euh, on va retrouver donc euh, les euh, gabarits euh, de mouvement. toujours super chouette, hein, cette, euh, cette, euh, ce choix graphique, moi je le, trouve, euh, je le trouve vraiment pour les trois versions, que ce soit Rebelle, Empire euh, ou Scélérat, je trouve que voilà, la, la, la nouvelle maquette euh, de couleurs est, est superbe. Ici, les angles de tir, hein, je vous rappelle que euh, pour orienter cet angle là... Euh, eh ben, c'est une action, hein. donc euh, vous ne pouvez plus tirer à 360 degrés. Donc, ça, c'est plus par exemple pour les chasseurs Y, hein, puisqu'ils ont une tourelle qui soit elle tire vers l'avant, soit elle tire vers l'arrière. Ici, on va retrouver les, euh, les, premières, les premières rondelles. Vous voyez ici, là au milieu, c'est peut-être un peu petit pour la vidéo, mais il y a marqué Z95. Donc, ça vous permet en fait de retrouver un Z95 pour un couvercle et, et de l'associer. Je vous en avais déjà parlé. Ce que je vous conseille, c'est de dépuncher à l'usage. Bah oui, dépuncher à l'usage, ça sert à rien de tout dépuncher. Euh, à terme, j'espère que vous aurez tout dépunché, parce que vous aurez tout joué. Mais c'est ce que je vous conseille de faire, vous dépunchez à l'usage, vous, vous commencez une partie, vous dites, bah tiens, je vais jouer ça, ça, vous prenez, vous préparez vos cercles. Vous vous y perdrez moins que d'essayer de tout faire d'un seul coup, quoi. Puis vous claquerez un petit peu moins les, les pouces. Voilà, donc euh, les cercles de mouvement, petit rappel, hein, il y a du bleu, maintenant, il y a beaucoup plus de manœuvres qu'avant. Et puis il y a du bleu. Ben, le bleu c'est pour les gens qui euh, souffrent de daltonisme. Hein. Ça n'a rien à voir avec euh, éventuellement l'utilisation d'une capacité ou quoi. Voilà. Et puis eh ben, on retrouve également là pour les euh, socles moyens, hein, les, les, les cercles, les cercles de, de tir. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun vaisseau chez euh, les scélérats qui a un, un double euh, arc de tir. Euh, devant, derrière ou euh, droite et gauche, ils en ont tous qu'un et puis ils devront décider euh, de l'orientation qu'ils euh, qu donneront, soit devant, euh, soit derrière. Voilà, c'est euh, important. Après, ils ont tellement de bombes à larguer que, euh, ils n'ont pas forcément besoin euh, de doublons. Walouche. Bon, en conclusion, qu'est-ce que je pense de euh, ces kits hein, Parce qu'il y, euh, y, euh, y en a trois en tout. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques autour de tout ça. Euh, J'ai participé à la polémique, j'en suis conscient. Euh, J'étais un petit peu en colère sur le fait que euh, voilà, il n'y avait pas assez de rondelles de mouvement pour les tailles, il, euh, il, il y avait il manquait des personnages, hein, puisqu'il manque les as de la rébellion et les as intercepteurs taille de l'Empire. Euh, déjà, euh, au niveau des as. Ils ont été créés pourquoi ils ont été créés parce que avec la sortie des vagues successives on est quand même passé de la, la vague une à la vague je crois qu'on s'est arrêté à 14 ou un truc dans le genre peut-être qu'on est allé plus loin même il euh, y avait forcément hein, une, une latence qui se faisait de plus en plus grande une, une différence un gap qui était de plus en plus grand entre euh, la vague 1 et, euh, et les dernières et c'est pour ça en fait, que les as sont sortis, ils sont sortis pour permettre de euh, recommencer à jouer des LB de façon efficace, euh, recommencer à jouer des LA de façon efficace, recommencer à jouer des tailles intercepteurs de façon efficace. C'est pas pour euh, vraiment d'autres raisons, c'est pas pour flatter le chaland. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'ils auront besoin euh, d'être joué, est-ce qu'il y a toujours besoin de ce rééquilibrage en V2 Ben non, parce qu'on repense complètement la façon de jouer, donc toutes les cartes, parce que toutes les cartes ont été repensées, et je le redis, l'orientation principale de la V2, c'est le pilotage, et on le voit bien avec ces nouvelles rondelles euh, de déplacement, ce boule high, les conditions euh, de jeu sont vraiment orientées sur le pilotage. Donc oui, ça va nous manquer, elles vont sans aucun doute ressortir -être éditées plus tard, on ne va pas paniquer. Ces kits de conversion, euh, ils couvrent en gros pour chaque clan 95, à plus de 95% de la gamme. Donc il y a un moment, il euh, faut être lucide. Euh, personne n'a, si il y en a, mais très peu de personnes ont tout acheté. Euh, moi, j'ai pas tout acheté et j'aurais quand même acheté les kits de conversion pour pouvoir continuer à jouer euh, mes figurines. Oui, continuer à jouer les figurines a de l'importance pour vous, a de l'importance pour moi. Est-ce que ça a du sens c'est ça la question principale qu'il faut se poser. Il y a le fait que ça ait de l'importance pour nous parce qu'on a investi puis qu'on ne veut pas avoir investi pour rien. Est-ce que ça a du sens Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'au fur et à mesure du jeu, de la vie de X-Wing V1, vous continuez à jouer euh, les vagues 1, les vagues 2 ou les vagues 3 alors qu'on en était à la vague 14 bah, Pas forcément. Vous, vous, vous preniez ce qu'il y avait de, de, de, de plus euh, actuel au niveau, au niveau de vos parties. En plus, la méta a pas mal imposé des vaisseaux, a pas mal imposé des façons de faire. Elle vous a un petit peu sclérosé dans la façon dont on pouvait jouer, dont on pouvait s'exprimer. Si vous vouliez gagner, il fallait aligner certains types de vaisseaux et certains types euh, de, de cartes-titres ou d'amélioration. Et finalement, vous ne l'aviez pas, cette liberté de jouer, à part si vous faisiez une partie le dimanche entre potes. Donc oui, pour les tailles, je suis fâché, mais finalement, je suis fâché que pour les tailles, et c'est qu'une histoire de rondelles. Euh, voilà, on peut en racheter, ça ne va pas coûter des plombes, 4-5 euros, on pourra racheter des rondelles de mouvement. Euh, et donc, je le redis, est-ce que ça a du sens, du sens de conserver, de jouer euh, tout ça en V2 La V2, elle va vivre, elle va vivre avec ses concepts, elle va vivre avec ses apports. Et à partir du moment où, au niveau de la V2, fin 2019, on en sera déjà à la vague 4 ou à la vague 5, voire peut-être plus, est-ce qu'on continuera à jouer avec nos vieux Biclou euh, Je ne pense pas. Donc voilà, le jeu vit. Et heureusement, parce que finalement, il est en train de se transformer, de se transformer pour du bon. Quand on regarde sur Internet, les, les, les rapports de jeu de la V2 ne sont que positifs. Tout le monde dit oh là là c'était le pied, je me suis vraiment éclaté, euh, c'était mieux qu'avant. Tout, tout, tous ceux que j'ai lu me disent c'était mieux qu'avant. Si vous vous trouvez que c'était pas mieux qu'avant, vous pouvez l'écrire en commentaire. Mais pour l'instant, je n'ai trouvé que des commentaires qui disent oh là là, euh, c'est top, euh, je suis content de cette V2. Cette V2, elle va s'imposer d'elle-même, au fil du temps. Bien sûr qu'on va jouer notre V1, les kits sont là pour ça. Ils ont fait un effort chez FFG, ils ont fait un effort chez Asmodé France, ils nous les ont proposé à 25 euros. Il fallait se jeter dessus quand c'était encore possible, c'est peut-être encore possible au moment où je fais la vidéo. Quoi qu'il en soit, voilà, on ne va pas jeter la pierre à des gens dont je le redis, un, ils sont très ouverts d'esprit parce qu'ils partagent même quand on leur casse du sucre sur le dos, enfin on casse pas du sucre mais quand on dit ce qui nous, ce qui nous énerve. Et en plus, voilà, ils se battent pour nous, ils se battent sur les prix, ils font en sorte à ce que, ben voilà, on soit, pas à, 60, on soit à 75 euros et pas 150 euros le kit de conversion. J'aimerais aussi désamorcer euh, tout ce qui se dit sur le web à propos euh, des deux autres kits qui vont sortir. Ils ne coûteront pas 50 euros. Donc arrêtez de dire que pour transformer euh, l'intégralité de votre flotte, euh, vous, en êtes, euh, vous en êtes à 250 euros. C'est faux. Ils ne seront pas à 50 euros ces kits-là, vu qu'ils seront beaucoup moins épais. Euh, ben, ils ne coûteront pas ce prix-là. Donc euh, non, ce n'est pas, euh, pas X kit x 50. Ce pas vrai. Ils sont, ils, sont, ils sont moins chers que ça. Ça, c'est fait. <rire> on dégage. Euh, donc voilà. Donc, on est français. On râle. On gueule. On n'est pas content. Mais au final. S'ils ne l'avaient pas fait, qu'est-ce qui se serait passé On va pas se la poser la question. Ils l'ont fait. Ils nous proposent des kits de conversion pour qu'on joue. Donc achetez ces kits de conversion et puis jouer. Ou acceptez de ne pas les prendre et puis bah soit vous continuez à jouer à la V1 et à mon avis vous passez à côté de quelque chose parce que la V2 est vraiment meilleure. Soit eh ben, vous n'achetez pas les kits, vous gardez votre collection de votre côté. A chaque fois que vous achèterez une boîte de la V2, ben vous obtiendrez des rondelles de mouvement et des cartes. Donc vous pourrez ressortir des X, vous pourrez ressortir des tailles, vous pourrez... Voilà, c'est votre choix. La proposition, elle est là, c'est ça que je vais vous dire. On vous a fait une proposition, elle est à 95% parfaite, putain, il faut le dire. Vous le prenez, c'est bien, vous ne le prenez pas, l'avenir est à vous. Voilà, Star Wars X-Wing V2, ça commence, c'est une super aventure. Je le redis, tout ce que j'ai lu sur internet me dit que le jeu est bien. Les figurines, la méta est contrôlée. Ça, c'est une super chose aussi. Parce que les méta qui imposaient euh, des euh, listes d'armées dans la V2, ça nous a quand même bien euh, sclérosé euh, l'univers. Et ça, c'est vraiment pas bien. Donc là, la méta est contrôlée. C'est bien qu'ils aient décidé de le faire. Et donc, vive la diversité, vive la V2. Et puis, ben bah, moi... Il me reste quand même, pour finir sur un bon point, de vous demander de me lâcher un petit pouce. Parce qu'il y en a qui vont m'en lâcher à l'envers, donc lâchez-moi-en au-dessus. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que X-Wing, on va en parler beaucoup. Et je serai présent au championnat de France de euh, Star Wars pour FFG, qui aura lieu euh, dans euh, un peu plus d'un mois. Et puis il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets. Bah parce qu'il n'y a que ça pour défoncer les vaisseaux d'en face. Et dans X-Wing, on n'a pas fini de s'en foutre plein la gueule. Allez, je vous dis à très bientôt. Et je remercie encore face au jeu de m'avoir permis de vous faire cette trilogie de présentation. Allez